France Bleu Garloser, l'invité de 18h. Invité singulier, puisque c'est le groupe Compass, on est d'accord Tout Vous à fait. un groupe Olay. tous les quatre. Oui, oui. Et puis individuellement, alors il y a Fabricio. Oui. Ça, c'est le petit-fils. Petit-fils oui. de de Plata, oui. Voilà. Bonjour voilà. à tous. Et donc, forcément, ton fils, c'est l'arrière-petit-fils Exactement, c'est mon papa. Nico. Ça. Nico. Salut. Salut. Anthony. C'est enchanté. Le cousin. Exactement. Ça va Ça va, impeccable. Toi, on s'est déjà vu à la télé ou n'importe où, t'es partout, toi, non Je sais pas. <rire> il a la figure d'une star. Il, a, hein ça, il, il est là, il est star. <rire> Écoute, et Pissot, alors, je sais pas pourquoi Pissou. Ben je sais pas, moi J'ai enfin toujours entendu ce prénom, voilà, ce surnom du moins. Ouais, depuis tout petit, ça me suit. Alors voilà, on va se tutoyer parce que depuis oui, tout oui, à l'heure, effectivement, il y, y a la bonne humeur qui règne dans ce studio. Vous êtes installé avec vos guitares, quatre guitares, ça va donner. Vous ah, êtes oui. prêt à jouer en direct aussi Bien sûr, ah, avec des Aucun plaisir, plaisir. souci. Tout à oui, fait, bien oui. sûr. Ouais. Oh là là, et même chanter et même chanter, même danser. Et, alors ça y il y a Isabelle qui est dans un petit coin qui est prête à danser. Euh, Est-ce que je dois dire que c'est génétique la musique chez vous Oui, exactement. Wow, oui. C'est des familles. Oui, oui. Dans le berceau déjà Oui, même avant, avant d'être né. Ouais. Tous les jours nous on vit avec la musique, on se lève le matin avec la musique. Le soir on se couche avec la musique. C'est incroyable, Quand on est malheureux est ça. quoi. Ouais, pas à ce point-là. Ah, si, c'est ça. ça. Franchement, on musique, écoute quoi. souvent de la musique. On est souvent en train de jouer, de chanter. C'est vrai. Mmh. Pour nous, la musique est une, une drogue. Mmh. C'est notre moteur. Tout à fait. Une bonne drogue. Hein <rire> ah, oui. C'est plutôt positif, ça. Ah, oui. Exactement. Ah, oui. Et puis, sinon, euh, bah, quel est votre parcours à chacun Est-ce qu'on peut se faire un petit détail Fabricio Alors, euh, moi, bon, comme tout le monde, j'ai commencé assez, assez bonheur, on va dire, dans, dans la vie. J'étais avec ma famille sur Mont Montpellier. Voilà. Et, J'étais en famille à Montpellier et le groupe que j'avais là-bas avec qui j'étais, ça n'a pas trop, trop bien marché et j'ai décidé de revenir sur Nîmes et le groupe qu'on passe s'est créé en 2004, voilà. voilà et... Un petit tour avant de revenir. Voilà, je suis resté voilà et après... Avec Il y en a un qui a un casque trop fort, je suis désolé de vous le dire, c'est pour ça que ça siffle un petit peu. Voilà, autant que ce soit clair. Donc, tu as fait un petit tour, tu as balancé ta musique, ta famille est revenue. Voilà, <rire> je suis Balader plutôt que balancer ça. Et voilà, j'ai pris, pris le nom du groupe Compass parce qu'on me disait tout le temps quand j'étais sur Montpellier tu as un super compass, un bon compass. Le compass, c'est le rythme sur la guitare avec la main. Or, oh, j'ai dit mais mon groupe s'appellera Compass. Voilà, Voilà, je voulais vous poser la question, savoir ce que c'était. Et je tiens à préciser que je le dis toujours comme mon papa, a un bon compass de guitare. Ah ouais. <rire> D'accord, alors on y va pour toi Nico, toi t'as suivi papa, alors moi, euh, il y a voilà. vraiment un problème de sifflement. Bon on, on va essayer de régler ça, il faut baisser tous vos casques s'il vous plaît, voilà, c'est une histoire de, juste de compréhension. Ah, moi tout simplement quand j'étais petit, j'allais voir mon arrière-grand-père Maïta Depata et mon grand-père Manero, ouais. euh, qui faisait des concerts au Temple du Soleil et le Rimini à la Grande Motte à l'époque. Et, euh, et voilà, et j'allais souvent là-bas, j'allais voir ma famille à Montpellier, mes oncles et tout et je commençais un petit peu à toucher à la guitare, moi j'aimais aussi les arts martiaux quand j'étais petit, le karaté, j'aimais Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, et j'aimais la guitare et là je, 10 ans, je me suis mis vraiment à apprendre la guitare, à chanter un peu moins, j'ai chanté un peu plus tard parce que moi, je suis plus euh, guitariste, euh, voilà. Alors, comment est-ce qu'on apprend la guitare quand on a un aïeul comme ça, comme Manita Est-ce qu'on l'apprend tout seul à la maison, avec papa, dans la cuisine Alors, on l'entend déjà, on ça se prépare déjà, on ça se prépare déjà, euh, voilà. Et euh, voilà, c'est ça, papa qui nous apprend, un cousin, un copain, et à la fin, on prend plaisir. Et, et le geste de la main, il vient tout seul, et, et ça, la musique vient tout seul, quoi, exactement. Ça vient comme ça. Donc, à 10 ans, et ensuite, tu as commencé à chanter alors, j'ai commencé à chanter plus tard dans le groupe, mais d'abord, j'ai rejoint parce que j'ai vu la formation du groupe que, que mon père a créé le Compass, qui s'est créé en 2004. J'ai vu plusieurs membres passer, il y avait un jazziste manouche, il y avait une personne qui jouait plus du flamenco. Tout ça ça donnait une forme, mais le groupe n'était pas encore c'était pas encore ça quoi. Et tard, moi, c'est ça. Ouais. Et moi, je suis arrivé à l'âge de 14 ans, c'est ça, non Je crois que j'ai fait ouais. mon, ma première soirée à l'Espi euh, non pas l'Espiguette. C'était OK là. Une petite gangue au rare. Je me souviens. Je souviens quand j'étais. C'est ça exactement. <rire> et, euh, et voilà, et à partir de là, j'étais bon, pas vraiment dans le groupe, je venais de temps en temps parce que mon, mon père, quoi, en fait, il, il m'habituait un peu au monde public. Et puis, j'ai commencé à rejoindre vers 15-16 ans le groupe, faire notre petite scène, nos premiers, mes premiers concerts. Et de là ça a enchaîné quoi, de là ça a enchaîné. Il y a un truc qui se passe quand t'as 15-16 ans et puis que tu quittes l'école et que tu dis moi je suis désolé d'y aller, j'ai un concert ce soir, ouais, c'est le côté ah, sympa ça. C'est ça, c'est ça. C'est le côté je frime un petit peu. Ouais. On continue avec le cousin cette fois-ci, avec, avec oui. toi Anthony, la star là. Ouais. <rire> Vous êtes tous des stars. Oui. Moi aussi j'ai commencé, euh, commencé très très jeune. Ouais. Euh, J'avais déjà 5 ans, euh, je chantais euh, dans les restaurants, dans les bars, euh, avec mon oncle. Parce que, petite parenthèse, euh, mon père chantait avec le papa de Fabricio. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Chantait avec le papa de Fabricio et euh, avec Manitas, avec à l'époque de Manitas qui était en pleine gloire. Donc euh, voilà. Mais et, vous euh, êtes tous aussi jeune. J'ai continué à l'âge de 5 ans et, et après j'ai rejoint le groupe Compass hein, il y a 8 ans. Et on à 5 ans. On à ans à ans, déjà je chantais dans les dans les bars, les restaurants. De voilà, la guitare c'est venu après alors. Toi c'est l'inverse. Après j'ai commencé vraiment à jouer à la guitare, à, à on va dire à accompagner, à commencer à bien l'accompagner. J'avais 11 12 ans. Il voilà, y, y a pas un ordre en fait. On commence pas par la guitare pour non, chanter, on peut chanter. C'est l'envie, c'est le ressenti, ouais. c'est voilà. Et voilà. Et voilà. <rire> et on, on, que... on, on suit les routes, on continue et j'espère que ça s'arrêtera jamais. Puis, sous-mettre ton. Alors, déjà, ton surnom, on ne sait pas, mais vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire. <rire> Je suis sûr que tu as plus long à raconter, toi. Tu as commencé à quel âge la musique ah, Moi, très jeune aussi. Moi, très jeune, mais bon, moi, euh, j'avais déjà un groupe avec mes frères. Avant de rencontrer le groupe compas de Fabricio, et dans les années 80. Donc on tournait pas mal, l'Allemagne, la Pologne, la Suisse, on partait de partout. Ah ça, c'était l'heure de gloire, hein dans gloire, les années voilà. 80. Dans les années 80, oui, c'est là où ça il y avait le plein boom de, de, de, de, des, du, du Gypsy, chickens, ouais. tout ça. Là. Et bon, après, pour des raisons personnelles, je me suis arrêté pendant 15 ans à guitare, et là où c est, c est, ça s'est accroché, c'est qu'un jour sur Facebook, je me suis dit bon ben bah, écoute, j'ai envie de reprendre la musique, j'avais posé un message. À tous mes amis, toute ma famille, <rire> pardon, qui, qui font du flamenco, j'ai dit, s'ils cherchent un groupe, un chanteur ou un, un musicien, quoi, je, suis, je, je reviens dans la partie, quoi. Et en fin de compte, c'est Fabricio, il s'est contacté, parce que j'étais venu pour, juste pour remplacer euh, un musicien qui avait à lui, qui n'était qui, qui était pas là, quoi. Et ça, c'est en 2011. Et bien, depuis 2011, je suis là, je n'ai plus bougé. Donc, à part, à part Fabricio qui a fait un petit aller-retour, vous êtes toujours resté sur Nîmes au niveau de la musique tu veux dire Alors je tiens juste à dire que chacun s'est présenté mais justement la force qu'on a aussi c'est que Pissou comme il vient de dire il a joué à l'étranger ça apporte une expérience pour nous Anthony il a fait la même chose Oui mais enfin vous êtes toujours resté habitant à Nîmes Vous êtes accroché à Nîmes oui. part Il était tourné dans le monde entier mais voilà je veux juste dire qu'on a connu un public aussi à l'étranger aussi qui nous a permis d'avoir de l'expérience et dans notre groupe, ça nous aide beaucoup. Ah, oui. bah, je dirais en proportion, à la limite, euh, le monde extérieur est peut-être plus friand de, de la musique du que, de, que dans le reste vrai, de la France. Vrai. Parce que nous, on est dans un coin privilégié, c'est pour ça qu'on va vous exactement. Bien. Ici, c'est la Camargue, et on a, voilà, <rire> voilà, le dessus, il y en a beaucoup. Donc, euh, voilà. Mais on essaie de se démarquer quand même, nous. Donc, je <rire> vois tenir vos guitares et vous rapprocher de vos guitares de plus en plus. est ce que vous nous accordez à live ici sur France Bleu Garde. Ah, avec, le plaisir, avec plaisir, ah. c'est parti. Par contre, moi, je n'ai pas de son dans le casque. Mais alors, est-ce que tu veux du son dans le casque Un petit peu, ça, oui. Alors le titre de la chanson Ouais. On va interpréter, il nom nomme... La je, coco. Pourrais, je pourrais pas Bye te la donner. Coco, allez. allez. Anthony, tu n'auras pas le son dans le casque. Okay. Et c'est la star qui la chante, hein D'accord, Anthony. Star. Ah, France beugard Lozaire en direct dans le Happy Hour avec le groupe Compass. Ah. Est-ce que vous êtes prêts prêt oh, Oui, oui. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, pero yo siempre le digo que baile en el flamenco. La chiquita de mi barrio quiere bailar el rock and roll, pero yo siempre le digo que baile. En el... you en direct sur France Bleu, Carlos Merci d'être avec nous sur le Happy, avoir un petit peu ce passé particulier, plein de soleil, c'est génial. Vous nous amenez euh, de la fraîcheur, vous nous amenez plein ah, de ça, choses. Gentil, hein ah ouais, c'est chouette. <rire> Moi, je voyais, je regardais euh, pendant que vous jouiez en direct. Il y a Fabricio qui surveillait quand même Anthony. Vous, comment ça marche Il y a des échanges. Vous regardez. Euh... Oui, ça marche tout par le regard. Ah ouais, ouais ça marche beaucoup, ça. Il y a le chef, le leader. Ouais, c'est c'est le chef Fabrice. <rire> Vas-y, explique. Euh, c'est comme ça. Je comme ça. Ah. regarder. Autre, mais regarde, Alors si dis, on voilà. continue comme ça, tu vas me dire non mais la guitare c'est comme ça, tout est comme ça et puis en gros <rire> voilà je me suis levé un jour j'ai appris à jouer, voilà non, on, a, on a du talent mais la talent ça se travaille aussi oui, Vous ouais, allez, avez beaucoup sûr. de boulot là derrière oui, euh... Ce, ce fameux coco là c'était euh, une compo à vous non, ça, non, c'est une composition, une vieille composition qu'on a repris, nous, que plus personne ne chante, ouais. qu'on a repris, qui est justement sur le dernier album qui s'appelle Musica. Et c'est son. En fait, c'était une chanson. De, euh, mon père avait son groupe à l'époque qui s'appelait Los Arenas. Et il y avait mon parrain qui s'appelle Kiko, Motos, qui faisait cette chanson dans les concerts. Après, je ne sais pas si exactement elle est de lui, mais euh, il n'a jamais sorti. Et c'est dans les cassettes en concert en direct. Il chante les cassettes, vous, avez, cette vous, deux là, vous, vous avez connu petit. les cassettes Oui, euh, j'ai connu un petit peu, oui. <rire> J'en ai entendu parler, c'est ça J'ai attendu cette chanson quand j'étais petit et je l'ai reprise. Et euh, et on l'a remis au goût du jour, un peu plus jour. moderne. Quoi, voilà. mmh. Exactement. Elle, elle est sur, euh, sur Moseka. Elle est oui. Et puis il y a aussi un titre sur Moseka qui est Morena que je vous propose d'écouter, version studio cette fois-ci, comme ça, ça nous permettra pour vous surtout, de souffler un tout petit peu. D'accord <rire> Exactement. Vous paye. restez avec nous sur France oh, Ah Guerre Lozère. Sous-titrage Tout ce a. invité sur France Bleu Gare vous êtes en live, vous êtes toujours là On est ah toujours là. Avec le, le single Morena Fabrizio Morena, c'est pas sur le dernier, c'est pas sur Musica, mais c'est quand même... La, c'était l'avant-dernier, oui. oui vous en êtes à l avance l avance. combien d'albums Cinquième. Cinquième, 5 Cinquième, cinquième hein. là. Voilà. Donc. Et alors Morena, ça raconte quoi c'est un classique, ça, ou voilà, c'est une compo à toi Non, non, c'est vraiment une compo à nous. Et je fais cette chanson parce que Morena, c'est la brune, quoi. La brune des saintes marie de la Camargue, tout ça, voilà. La belle brune. La belle brune, quoi. Morena. Je ne vois pas de quoi vous parler. Euh, Olivier et Lou, vous les connaissez. On va les retrouver parce que c'est des copains à vous d'ici un instant. de l'été, c'est votre guide sortie du soir. Tour de piscine, la brivade, humour, chanson française, les histoires et les balades d'Éric Tessier, notre historien. Des tonnes de cadeaux avec votre grand jeu fraîcheur de l'été, jamais sans mes palmes, et les lieux incontournables du Gard et de la Lozère. C'est l'happy hour de votre été, entre 16h et 19h sur France Bleu Gard les 8, 9 et 10 juillet, la ville de Beaucaire vous invite aux rencontres équestres. Les rencontres équestres de Beaucaire, ce sont des centaines de chevaux, des concours et de grands spectacles équestres gratuits. Un événement gratuit organisé par la mairie de Beaucaire en partenariat avec la région Occitanie. Il se passe toujours quelque chose à Bocquer. Programme complet des festivités sur Bocaire.fr. Qui coule la compagnie C'est Ophélie, ta mère nature, votre jardinière préférée. On n'est pas bien là à se dorer la pilule en terrasse Allez, à vos panières et sécateurs, il est aussi temps de tailler, de récolter et d'en apprendre toujours plus sur nos copines les plantes. On n'en peut plus, on peut plus les voir en pâture, celui-là Plantez-vous Le jardin décomplexé, le matin, à 8h25, sur France Bleu Gare La ah L'Happy Hour de France Bleu Gare Marie-Ève Tomasini. Le temps passe tellement vite avec vous. On est en direct sur France Bleu-Garloser avec Compass, les quatre de Compass. Oh, c'est un compliment que je vous ai. Je hein. Ah bon, d'accord, ok. Euh, vous êtes les quatre, d'accord, mais vous n'êtes pas tout seul. Alors, il y a Olivier qui est là. Bonjour, Olivier. Bonsoir. Oui, c'est vrai, à cette heure-là, pardon, mais bonsoir. il fait tellement jour. <rire> euh, bonsoir, Olivier. Alors, les Compass, comment vous les avez connus Qui sont Qu'est-ce que c'est votre histoire avec eux Oh, C'est une histoire de rencontre, une histoire, une histoire de jour où ils jouaient devant les Halles et euh, puis ça s'est poursuivi à la maison. Carrément. Ils sont venus, ils sont venus naturellement jouer et puis animer après-midi et, euh, et puis on a sympathisé et puis ils sont tellement euh, brillants et puis... Euh, c'est des belles personnes en plus, donc euh, voilà, euh, les, les... chaque fois que je peux euh, trouver l'occasion de les, de les programmer dans ben, les programmes. Et la dernière fois, ben, mon fils a, a récemment euh, monté un restaurant, créé un restaurant, La Vida, et ils sont venus, euh, ils sont venus pour la feria euh, animée de deux de, de, de après-midi. Et chose étonnante, c'est que le restaurant s'appelle La Vida et qu'eux sont arrivés, Fabricio m'a dit... C'est rigolo le nom de ton restaurant, parce que nous on a une chanson qui s'appelle « Viva la vida ». Et, et, <rire> euh, et donc c'est un petit peu, devenu aujourd'hui le bah aujourd'hui l'hymne un peu du restaurant, quoi parce que c'est un restaurant aux, aux notes quand un peu espagnol et donc euh, on est très dans, dans le flamenco, euh, c'est etc. Donc bon, ça se marie bien tout ça, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire, à Olivier, parce que c'est plutôt sympa ce qu'il vous dit C'est vrai. Moi bon, Je dis qu'il n'y a rien au hasard. Il n'y a rien au hasard dans la vie, la preuve, la chanson. Et en plus, comme il dit, bon, l'endroit, le lieu est magnifique, la vida. Franchement, enfin, ouais. c'est vraiment magnifique. C'est vrai. très bon. Qui nous correspond à nous aussi. Si parce en plus que... c'est bon, c'est pas mal. Olivier, oui. votre <rire> fils va être invité chez Thierry, je pense bientôt. <rire> non mais c'est c'est... Et on a vu, euh, quand on était dans, dans la salle d'attente, on a vu, il euh, y a une, une pile de livres de Idéal, c'est lui. <rire> c'est des petites erreurs c'est le direct ça. <rire> merci Olivier merci pour ce, ce gentil pour ben, qu'on passe merci rappelez l'adresse du restaurant c'est le 1530 chemin du carreau de l'âne c'est l'ancien tennis club du, du carreau de l'âne qui est bien connu de pas mal de mois et qui a été complètement rénové voilà. euh, la villa c'est un restaurant qui ne fait que de la cuisson à la braise bah voilà. Et je vous le recommande. Hein. Ah, on vous ah, le recommande, On vous le recommande. Ah, la la la plus semaine, plus euh, <rire> vous pouvez y aller, euh, les yeux fermés. je recommande à tous ceux qui aiment les gens vrais, euh, de programmer, euh, de programmer qu'on passe chez eux dans leur soirée Merci Olivier. Merci beaucoup. Salut Olivier. Merci beaucoup. Maintenant Olivier, on en a parlé. Qui est Lou Vous pouvez m'expliquer qui est Lou Alors en fait il y a Lou, mais en fait c'est loup et Tard. Voilà, Lou et est, tard, voilà, d'accord. C'est un, un couple qui aime la musique gypsy et qui nous ont rencontrés. Au cours du roi Au, au cours du roi voilà, qui nous ont rencontrés une fois à grand roi Ils sont venus au, au hasard nous voir et depuis on s'est te plus, on est devenus des amis, tout ça. Ils habitent sur Istres.